Alors, nous allons commencer euh, une entrevue avec Patrick Morel à euh, Nous sommes le 10 décembre 2015 et nous sommes euh, au Musée des sciences et technologies du Canada euh, à Ottawa. Et l'intervieweur, comme d'habitude, sera William McRae. Alors, euh, pour commencer, est-ce que vous pouvez, euh, s'il vous plaît, nous donner votre nom entier? Mon nom, c'est Patrick Morel à Et votre âge, s'il vous plaît? Mon âge, 64 ans. Et euh, où êtes-vous né? Je suis né en France. Je suis né le 17 janvier 51 à Périgueux, en France. Okay. Et quand vous étiez jeune, vos parents ils faisaient quoi euh, Mon père est opticien. Et ma mère, euh, au début, travaillait pas. Et ensuite, lorsque, avec mon père, on est sorti nid comme on dit, euh, elle a commencé à aider mon père dans le magasin, à vendre des lunettes. Ok. Et euh, vous, euh, comme enfant, qu'est-ce que vous faisiez pour euh pour vous amuser? C'est quoi vos intérêts? Tout, tout des jeux d'enfant. mais j'avais en particulier un intérêt euh, pour la construction de, de tomates euh, à partir de carton et de papier. Ok. Et souvent, j'étais abonné à la revue Nikkei et il y avait des voies de comment monter un automate. J'aimais ce genre de choses. Ok. Déjà euh, assez... Euh... On pourrait dire bricoleur et scientifique à un jeune âge. Oui, on oui. peut dire ça. Alors, à l'école, c'était quoi vos, euh, vos forces ou vos intérêts euh, J'adorais les sciences. Okay. C'est euh, d'ailleurs pour ça que j'ai fait une filière scientifique euh, au lycée et que j'ai poursuivi aussi après dans l'université. C'est toujours du bossard. Et c'est surtout grâce à un professeur en, avec le... Le système canadien est différent. C'était en quatrième année en France, qui équivaudrait à la dixième année, je crois, ici. Et euh, c'est un professeur de sciences naturelles qui m'a vraiment donné un goût pour tout ce qui était de, de la géologie et de la biologie. OK. Et euh, vous avez dit toutes les sciences, mais euh, vous mentionnez quelques intérêts. C'était quoi votre plan euh, pour aller euh, à l'université euh, bien entendu, dans les sciences, les, comme je l'ai mentionné, les deux domaines, c'était la géologie et la biologie. Donc, j'ai cherché des universités euh, qui avaient une spécialité là-dedans. C'est bizarre que ça puisse paraître. J'ai fait trois universités. J'ai commencé à Limoges, euh, où j'ai suivi les deux premières années qui m'ont amené à un diplôme universitaire d'études scientifiques. Ensuite, je suis allé un an à Besançon je recherchais, une... là j'avais décidé d'aller, j'ai fait mon choix entre la géologie et la biologie, donc j'ai décidé d'aller vers la géologie. Besançon était une... une université qui était très renommée au niveau géologie, et euh... <coughs> disons que malheureusement, ça n'a pas été pour moi une bonne expérience, c'est pour ça que je ne suis resté qu'un an. Pourquoi? Euh, pourquoi? Parce que euh, même si j'avais vécu pendant 20 ans, moi, Jura, donc pas loin de Besançon, euh, j'étais considéré comme l'étranger qui venait prendre la place. Donc, je suis resté un an et puis après j'ai décidé d'aller à Montpellier qui était un autre de mes choix. Et là, dans Montpellier, je suis resté, j'ai fait ma maîtrise en, en sciences, ensuite euh, j'ai eu un diplôme d'études euh, approfondies en tectonophysique, et ensuite un doctorat de troisième cycle en technologie.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 la géologie au euh, Canada, c'est intéressant à pour Ça mais... pas considéré à 5 ans. Non, c'est vrai. Que la géologie, c'est quelque chose qui, qui est un facteur déterminant. Quand j'ai rencontré euh, la femme qui, est, enfin, qui allait devenir ma femme, euh, pareil, je lui ai dit que si j'avais la chance d'aller au Canada, j'irai au Canada. Bien sûr, ne me croyait pas. Mais bon, <rire> pour forcément que. Euh, on a fait une demande auprès, après ma, mon doctorat, on a fait une demande auprès du euh, conseil national, du euh, conseil, conseil de recherche en sciences naturelles et en génie du Canada et j'ai obtenu une bourse postdoctorale, une bourse qui était valable pour deux ans et trois mois. Et c'est comme ça que je suis euh, venu. Ok. Et alors, euh, parlez-moi un peu de votre euh, postdoctorat. Ben, disons postdoctorat était un petit peu la suite de, de ma thèse, de mon doctorat, euh, surtout basé sur l'étude de, de l'application de la dérive des continents au paléozoïque et au fauteuil. J'ai passé beaucoup de temps là-dessus avec euh, mon mentor qui s'appelait Ted Harry, et euh, j'ai vraiment apprécié mon temps dans, dans ce groupe-là. Euh, malheureusement, après. En deux ans et trois mois, mais il fallait, il aurait fallu normalement que je revienne en France. Euh, J'ai essayé, avec l'aide de euh, professeurs en France, de revenir. Parce que, initialement, j'avais eu un poste qui m'était réservé à Montpellier, mais les absents ont toujours tort. Donc, euh, le poste qui m'avait soi-disant été réservé a été donné à l'épouse d'un enseignant qui était là-bas. Donc, euh, je suis allé participer à des entrevues pour aller au CNRS, ça n'a pas fonctionné. C'est une histoire assez bizarre puisque quelque temps après, la personne la plus influente au niveau du, de la recherche en France, euh, le professeur Alleg me cherchait partout dans les couloir d'une conférence à Toronto pour me dire que si je n'avais pas été reçu, c'était parce que j'avais été présenté par le mauvais cheval, et qu'ils commençaient à me parler de la bonne et de la mauvaise science. Et là, ma décision a été prise immédiatement de ne pas retourner en France, de ne pas essayer de revenir en France. À l'époque, j'ai essayé, j'ai en pour parler d'ailleurs, pour aller enseigner à l'université Laval. Et puis ça allait pas trop mal de ce côté-là, parce que j'avais déjà entrepris des démarches pour l'immigration. Et le directeur du laboratoire où je travaillais à Énergie, Mines et Ressources à l'époque, un directeur général m'appelle dans son bureau un jour, puis il m'a dit « Patrick, j'ai une proposition à faire. dit, okay. par contre, il y a deux conditions. Quelles sont ces conditions Il faut que tu changes ta spécialité. Alors, ma spécialité, c'était le paléomagnétisme, l'étude du champ magnétique ancien, la détermination de pôles paléomagnétiques pour différentes périodes, à travers des temps. Il dit, il faut que tu passes en sismique. Je se passe en problème. J'ai étudié en sismique aussi. Et euh, il me dit, la deuxième. Euh, condition, c'est que tu prennes la citoyenneté canadienne dès que tu es éligible, c'est pas un problème non donc voilà, je suis venu ici, en 78, je suis arrivé en septembre 78, par bateau, et la traversée entre le Havre et Montréal, d'ailleurs c'était probablement une des dernières traversées qui se faisait en bateau, euh, avec une tempête terrible au milieu, c'est assez intéressant parce que ça vous permet de remettre les choses en perspective, oui, c'était combien de temps le, le voyage, la traversée? Une semaine. Une semaine. Ouais. Une semaine ouais. voilà, ça a un petit peu plus parce que, à cause de la tempête, le, le capitaine du bateau, c'est un bateau russe, par exemple le Pushkit, le capitaine du bateau avait décidé que, euh, à cause de la tempête, il allait ralentir sa course, passer derrière, prendre la queue. Alors que le Queen Elizabeth qui traversait au même moment, puis, euh, le capitaine a dit « Ah, moi un gros bateau, je passe au milieu. » Quand on arrivait à Montréal, et chef des journaux, c'est que la traversée du Elizabeth avait été l'articulaire. Ça, ça a brassé pas mal aussi chez, sur le bateau où j'étais, mais bon. Euh, hmm. Fait, fait que, <coughs> ça, ça serait votre premier, votre premier vrai emploi? C'est mon premier vrai emploi en tant que euh, postdoc. OK. Alors, parlez un peu, un peu de ça, de votre premier emploi au Canada, votre expérience. Ben, je... Pour moi, ça a été une, une très bonne expérience puisque j'ai travaillé dans un laboratoire, euh, en fait, à l'époque, ça s'appelait la Direction de la Physique du globe, qui faisait partie du ministère d'énergie, des mines et des ressources. Et euh, j'étais un groupe de paléomagnétisme qui lui dépendait aussi du groupe de, de, de, de magnétisme, Et euh, j'ai travaillé, je euh, j'ai fait plusieurs. Expérience euh, au travers du Canada. En particulier, ce qui est intéressant, c'est que je suis allé euh, faire des prélèvements dans la cordillère avec Ted euh, euh, Et j'ai foré dans le parc euh, Stanley Park. Encoureur, j'ai foré mmh. sous le, le pont. Donc, euh, c'était assez intéressant. Hein? de voir les, les joggers qui passaient à côté <rire> et qui, qui se demandaient ce qu'on faisait, qui s'arrêtaient pour demander ce qu'on faisait. Peut-être qu'il y a encore la marque de, des trous que j'ai fait là-bas. Ce ouais. <rire> pas des gros trous, c'est des petits trous. Alors, est-ce qu'il y avait, est-ce euh, que vous avez remarqué euh, aussitôt une différence entre la France et le Canada? Une beaucoup de différence euh, au point de vue de l'atmosphère de travail. Euh, c'est pas qu'en France, l'atmosphère n'était pas euh, bonne, mais on avait un peu, beaucoup tendance à parler politique. Et au point, par exemple, pendant que je faisais mon doctorat, le laboratoire où je devais faire mes, mes mesures euh, était à côté de Paris. Et donc, je montais à Paris régulièrement pour faire mes mesures. Et dans ce laboratoire-là, le directeur du laboratoires venait me voir régulièrement. J'étais dans une petite cabane euh, spéciale avec des équipements. Il me voir en disant euh, ses frustrations avec euh, ses employés parce que... La première des choses qu'il disait lorsqu'il rentrait au bureau, c'était quand est-ce qu'on se réunit, non pas pour parler science, mais pour parler politique. La politique dans le milieu de travail, j'ai toujours été un peu con. Je ne suis pas, disons, un à, syndicaliste. À, à que... mm -hmm. Alors, euh, pouvez-vous me parler un petit peu plus de votre, votre cheminement professionnel au Canada euh, par la suite? Donc, euh, voilà, on m'a offert un poste euh, de sismologue, que euh, j'ai bien entendu accepté. Et euh, au début, ce que je faisais, c'est que j'étais responsable s'il y avait des tremblements de terre dans l'Est du Canada. C'est moi qui étais le porte-parole francophone pour les tremblements de terre. Mais une des tâches que j'avais aussi, c'était la surveillance des, euh, de la sismicité des de barrages hydroélectriques d'Hydro-Québec j'avais James qui a eu des problèmes okay. euh, parce qu'à cause de la, du chargement de, de l'eau il y a toujours des, des petites secousses qui se produisent euh, l'Hydro-Québec voulait être assurés de, de leurs barrages euh, tant plus que... quelques années avant il y a eu plusieurs barrages qui avaient cédé longtemps en France en fait. donc fallait euh, mieux prendre des précautions j'ai fait ça pendant quelques années après est-ce que vous aviez euh, travaillé avec des euh, peuples autochtones dans ces régions ou non? Euh, non, moi, c'est pas moi qui, qui mettais l'équipement. L'équipement était près des barrages et on, on me livrait les, okay. euh, les, les, les, les enregistrements. Okay. En fin fait, de compte, on ne les livrait pas, c'est faux. Les enregistrements euh, étaient faits à Ottawa sur des machines spéciales, sur des enregistreurs. Et moi, je lisais. Ok, fait que vous travaillez je presque travaille. toujours à Ottawa. J'ai toujours travaillé à Ottawa okay. en fait, depuis que j'ai accepté un emploi. Et euh, donc, par exemple, en 80, non, euh, 1982, euh, 1992, il y a eu un tremblement terre en partant au Nouveau-Brunswick. Et euh, c'était un samedi. Là, on m'a téléphoné en me demandant de rejoindre. Faisait euh, très très froid. Ça a été des conditions de travail euh, très pénibles. Il euh, des Américains, des Californiens qui, eux, ont souffert énormément. <rire> Comme on vous en douter. Ouais. Euh, on avait euh, des fois jusqu'à deux chasse-neige qui nous ouvraient les routes parce que c'était dans une région, dans la Miramichi. Une région d'hiver euh, et pas très euh, ouverte. Mm -hmm. Et euh, ce qu'il fallait faire très attention, c'était les. Camions chargés de billes de bois, hein, qui eux, c'était leur route. Donc, euh, une anecdote. Qui hein. roule. Oui, J'ai une anecdote d'un copain. Moi, j'ai toujours appris à conduire sur la neige, donc euh, je... la neige ne me faisait pas peur, je conduisais même assez vite. Et il y avait un collègue qui, lui, c'était euh, tout à fait l'inverse. Et un jour, il n'a pris peur parce qu'il avait un. Ces gros camions qui arrivent en face, il a voulu freiner, il est parti en travail, il est même dans le tabou. J'ai eu de la chance que le camion n'arrive pas plus vite sur lui, puis ça, ça, ça, ça, ça Ouais, Ouf. Mais bon, ça fait partie. Désolé. Ensuite, euh, j'ai quitté euh, la sismicité en tant que tel pour rentrer vers l'étude la, la enfin, de la côte terrestre par la méthode de sismique réfraction. Et là, pendant plusieurs années, j'ai été responsable des équipes euh, de la commission géologique, parce qu'entre temps, euh, la direction de la physique du globe avait été amalgamée avec la commission géologique. Donc, j'ai été responsable de beaucoup d'enregistrements à travers tout le pays. Je fais des enregistrements de, de la côte ouest à la côte d ouest, ville la Terre-Neuve, pratiquement tout ce qu'il y a au milieu. Euh, demandant sur le terrain l'été puisque c'est l'été qu'on fait ces, ces études-là. Euh, J'ai travaillé aussi beaucoup avec les Américains et euh, disons, ce qui m'a a conduit à quitter un petit peu la recherche, c'est deux choses, le manque de soutien au niveau financier. On avait de moins en moins de, de fonds pour faire de la recherche. Et aussi le fait que euh, la manière dont on nous évaluait, c'était sur le nombre de publications et non pas sur la qualité des publications. Et euh, ouais. lors d'une expérience, euh, on avait enregistré des six sismiques qui semblaient ne pas euh, aller avec la, la théorie. Et, euh, on m'a carrément demandé d'ignorer ces gens-là. Et là, j'ai dit non. Pour moi, ce n'est pas la recherche fondamentale. Ce n'est pas ce pourquoi je, je me suis engagé là-dedans. Donc, euh, j'ai décidé, euh, grâce à un programme qui avait été institué par le ministère, de demander un transfert dans un autre groupe. Alors, initialement, c'était pour une période d'un an. Et puis, après un an, ils m'ont demandé de rester. Et cet autre groupe, c'était le secteur de la politique minérale. C'est vraiment là où je suis rentré euh, en contact avec le, le secteur minier, même si j'avais eu euh, des contacts avant, puisque dans mes études euh, sur la côte terrestre, j'avais eu certaines des, des compagnies euh, qui participaient à l'exploration pour le diamant qui m'avaient approché m'a demandé de l'information sur la coupe terrestre. l'information une information qui n'était pas publique. Mm -hmm. euh, donc, ça, il a qu'on trouver un moyen de, de mettre cette information à la disposition de toutes les compagnies qui viennent de la demande. Comment, ouais, comment ça fonctionne, ça, euh, les compagnies privées qui viennent, qui veulent peut-être de l'information? Parce que je sais qu'il y, y a quand même des départements gouvernementaux qui sont faits pour... Euh, pour faire ça Ou leur job c'est vraiment d'avoir l'information euh, et d'aider les entreprises canadiennes Oui, mais c'est pas tout à fait la même chose c'est au niveau de la recherche fondamentale. Donc, okay. et à l'époque, moi j'étais en train de préparer, euh, enfin d'essayer de voir si je pouvais faire une carte de la côte terrestre, l'épaisseur de la côte terrestre à travers le pays. Euh, je n'étais pas le seul à faire ça, il y en avait d'autres qui le faisaient. Et euh, un jour, on a reçu une lettre dans, une compagnie hein, qui nous demandait de leur fournir l'information. Euh, donc euh, là, il a fallu qu'on voit comment qu on pouvait faire. On a trouvé un moyen. On, a, on a donné l'information. Elle était disponible pour tout le monde. Mais comme c'était un, un travail euh, expérimental en sinon ça posait un petit peu de problème parce que normalement, si ça avait été euh, un, quelque chose qui, qui fait partie, je faisais ça sur le côté, si ça avait fait partie de ma recherche, euh, à ce moment-là, euh, bon, ça aurait probablement conduit à des publications. Et là, ça, ça fait rentrer dans le domaine public. Mais là, il me demandait l'information tout de suite. Donc, euh, il y a trouver ouais. ou un moyen de faire en sorte que n'importe qui, qu'on ne favorise pas. C'est bon, mais là, la première compagnie. Je crois qu'il y a une autre compagnie qui avait demandé la même information. Est-ce est, est que vous pouvez nommer les compagnies euh, avec Il y en, en a une, c'est Uranert. Et puis l'autre, je crois que c'est Ok. C'était deux, deux compagnies qui étaient très impliquées dans la recherche de diamants, dans de diamants. Alors, vous avez euh, commencé à travailler pour euh, plutôt la politique minière Là, je suis allé dans la politique minérale. Euh, au début, mon travail, c'était. Euh, un travail d'économiste en tant que thèse, c'est-à-dire suivre les marchés et puis la production euh, des de minéraux canadiens, de certains minéraux canadiens, en particulier j'étais responsable pour le sel, les argiles, du de, de, de sodium, plusieurs comme ça, pour lesquels chaque année j'écrivais des, des revues, qui donnaient un petit peu l'état de la production et l'état de, des marchés. Euh, mais très rapidement, on est venu me demander si je voulais prendre un dossier très épineux, c'était le dossier de l'amiante. Et euh, j'ai dit oui. Euh, j'ai un collègue qui m'a fortement déconseillé de le prendre, dit tous ceux qui l'ont pris, ça leur a coûté leur carrière. Optique, il en un, Mais ça, ça allait promettre d'être probablement très intéressant. C'était très intéressant. L'avantage aussi, pourquoi je pensais que je pouvais le prendre à cause de la formation Parce que euh, en France, on a une formation, les deux premières années d'université, il y a autant de, on a toutes les matières. Euh, bien entendu, spécialité avec une spécialisation en géologie et en biologie mais toutes les autres matières sont enseignées, physique, chimie, euh, mathématiques, enfin, toutes les enseignes. Donc, j'avais de très bonnes bases de biologie. Et pour s'occuper du dossier de l'amiante, il fallait avoir des connaissances en biologie. Si on n'avait pas de connaissances en biologie, c'était très difficile. Euh, Par exemple, une des premières conférences où je suis allé, c'était une conférence d'experts, c'est-à-dire c'était tous des, des médecins, euh, à Jersey, sur l'île de Jersey. Et... Euh, j'ai pas eu de problème à suivre pour les discussions parce que j'avais justement les bases qui me permettaient. Mm. Quand on parlait des mitochondries, quand on parlait des systèmes de, de, de nettoyage des, des poumons et tout ça, j'étais capable de comprendre. Donc, euh, pour moi, c'était un défi, mais ça me permettait aussi de réconcilier un petit peu euh, mes deux, euh, du passion mes de deux science. passions, la biologie et la géologie. Et là, je suis resté pendant près de sept ans dans le dossier de l'amiante. J'étais la personne responsable pour le gouvernement. C'est-à-dire que euh, toute communication qui se faisait, euh, qui pèsait, devait passer par. Et bien entendu, euh, bon, ça a été un dossier excessivement prenant. Euh, à la fin, je faisais le travail qu'à de, de, peu près une dizaine de personnes faisaient. J'étais tout seul à fin. Et ça m'a ça conduit à passer très près d'un burn-out complet. Pourquoi, pourquoi il n'y avait pas assez de gens Ou euh, trop de travail ben, Disons, ça, ça co coïncidait un peu aussi avec les coupures qui ont commencé à apparaître. Euh, donc, l'argent euh, n'était plus là. Il y avait aussi il y a eu aussi un, une, il ne restait plus que deux provinces qui produisaient à un Il ne restait plus que le Québec et euh, Terre-Neuve. Euh, à un moment il y avait la Colombie-Britannique. Euh, donc et puis après moment il n'y a plus que Québec. Donc c'était plus difficile. Euh, C'est pas parce qu'il n'y a qu'une seul, une seule province productrice que les issues ne, sont, ne diminuent pas. Mais ça n'a plus la même dynamique. Quand on a trois provinces qui produisent, c'est plus facile d'en faire une course fédérale. Car il ne reste plus qu'un, c'est plus difficile. Mais on a quand même accepté le dossier, donc au début, il faut continuer. Et donc, je travaillais beaucoup avec l'Institut de l'Amiante, qui est venu après l'Institut de l'Utilisatif. Et, euh, j'étais sur le conseil d'administration. c'est le représentant du sur le conseil d'administration. aussi sur le conseil d'administration d'une autre association qui, euh, elle, était aux États-Unis. Et, euh, disons que, je peux considérer que j'étais quand même assez éteint. Parce que j'amenais la perspective euh, gouvernementale. Tout en ayant une compréhension aussi de, de l'industrie aide beaucoup dans ce genre de Et, par exemple, euh, on avons fait une réunion à Londres où euh, il y avait euh, des producteurs de six pays, euh, de six pays, producteurs mais les représentants syndicaux, les gouvernants représentants des gouvernements de ces pays-là. Donc, euh, il y avait aussi des associations utilisateurs. Donc, et, et ça, ça a conduit, c'est au moment où euh, l'Europe commençait à parler de banir, euh, la France aussi. Et ça nous a conduit euh, à... j'ai fait un, un mémoire qui a été livré à la Commission européenne. C'est assez euh, bizarre parce que ça a pris euh, moins de six mois pour obtenir la signature des six pays. Parce que personne ne pense qu'il se passe aussi rapidement considérant les, les difficultés dans ces six pays, c'est-à-dire le Canada, la Russie, le Zimbabwe, l'Afrique du Sud, euh, le Brésil, puis mention, euh, non, on pas, Mais bon, euh, obtenir les signatures des gouvernements de ces pays-là, c'est pas non plus évident. Euh, le dernier qu'on a obtenu, c'était l'Afrique du Sud. Et là encore, parce qu'on avait de très bons rapports avec un membre du gouvernement sud-africain, on a pu obtenir le signature. Et ça a été livré par la mission euh, canadienne à Bruxelles, à la mission européenne. Ce document-là, de base, avait été écrit dans une couple d'heures, en pleine nuit, à Bruxelles. <rire> puis, puis ces signatures, ce document, c'était pour... C'était pour faire la, la promotion de l'utilisation sécuritaire. Ok. Ça, c'était dans quelles années? Je crois que c'était en 95. Ok. Euh, en 97, j'ai organisé une grande conférence internationale. C'est passé à Montréal. sur justement l'utilisation sécuritaire. Où il y avait plus de 800 participants. Et, et, et, je me rappelle plus que c'est 45 ou 54 pays qui avaient participé aussi. C'est une conférence qui regroupait les producteurs et les utilisateurs, euh, avec euh, l'espoir qu'on pouvait arriver à faire en sorte que les pays utilisateurs utilisent l'amiante de façon sécuritaire, c'est-à-dire que les travailleurs soient protégés. Je ne crois pas se non plus. Le problème de l'amiante, c'est un problème de milieu de travail, La poussière essentiellement un milieu de travail. On a pris de l'amiante, on aurait pu prendre euh, n'importe quel autre minéral, en particulier dans le charbon par exemple. Ou à l'époque, si on prend en, en relation, il y avait plus de, de gens qui mouraient dans les euh, mines de charbon qu'il y en avait qui mouraient dans les mines d'amiante. Mais bon, euh, on a choisi l'amiante. Euh, il y a eu euh, des grèves très importantes euh, au Québec en particulier. Et tout ça pour un bien, c'est-à-dire. Si pour bien des, des travailleurs, puisque euh, je n'ai pas vu moi-même, mais on m'a témoigné que, par exemple, à Telephone Mines, euh, en plein été, on disait qu'il neigeait. Ce qui neigeait, c'était des flocons d'amiante de, de, de, qui sortaient des, des cheminées des, des producteurs et qui retombaient tranquillement euh, sur la ville. Euh, aussi, on m'a raconté que sur des chaînes à peu près à mètre m, 2 m, les ouvriers ne pouvaient pas se voir mais je suis persuadé que ce n'était pas relié uniquement à l'amiante, ce genre de situation. On pouvait l'avoir dans n'importe quel, probablement dans la sidérurgie aussi, c'est la même chose. Il n'y avait pas les protections qu'il y avait, le lieu de travail était épouvantable. Et le résultat de, de tout ça, c'est maintenant on a des conditions de travail qui sont très Alors, oui, l'amiante est dangereuse on ne pas le nier, mais il n'y a pas rien que l'amiante. Il y a énormément de produits, et, et euh, par exemple, les, la sueur de bois a été classifiée comme étant un carcinogène. Donc, euh, c'est toute une histoire de quand Je vois des ouvriers qui, par exemple, des, des, dans la construction, qui ont des scies à sec, avec des, des lames diamantées à sec, du, style, du béton avec une poussière épouvantable. Ces gens-là sont aussi à risque que ceux qui que les, les travailleurs de l'amiante, peut-être même plus, parce qu'ils n'ont pas de production. Euh, maintenant, vous verrez plus de... Je pense qu'il n'y a plus de production vraiment d'amiante au Canada, mais euh, moi, j'ai visité les usines, du temps où le encore, et c'était plus propres que la plupart des, des usines qu'on on aurait pu visiter à l'époque. Bien secteur dans secteur dans la même c'était la même chose. Euh, donc il y a eu un bénéfice euh, pour le milieu de travail. Ce euh, qui a malheureusement été négatif, c'est la disparition de l'industrie de l'amiante. Non seulement au Canada. Notre... Parce que l'amiante avait quand même des propriétés très intéressantes. Euh, on connaît ses propriétés diffuses protection contre le feu, ce qui est d'ailleurs la cause de, de, de tous les problèmes reliés à l'amiante, puisque c'est pendant l'effort de guerre, euh, on avait l'habitude de floquer de l'amiante, on projetait de, de, de, de l'amiante sur les structures, euh, des sous-marins en particulier, mais des bateaux aussi. Et euh, on faisait ça alors que tous les autres corps de métier étaient aussi en train de travailler. Les chauffagistes, les électriciens, enfin, tout le monde travaillait et n'avait pas de protection et c'est quelques années plus tard parce que ça prend 40 ans pour que mes en général se déclenche euh, donc euh, c'est plus tard qu'on a vraiment on avait déjà des, des indications mon okay? l'industrie d'avion existe depuis déjà quand même pas mal d'années on avait des indications qu'il y avait quelques problèmes mais euh, c'est vraiment dans les années euh, 70-80 c'est à dire après la guerre après efforts de guerre, on aperçu qu'il y avait vraiment des, des gros problèmes. Et euh, bon, c'est sûr que non, on ne veut pas que les gens, les travailleurs, meurent de, de leurs conditions de travail, mais si ces travailleurs-là qui sont atteints aujourd'hui de mesothélium avaient été euh, protégés comme le sont les travailleurs aujourd'hui, ils n'auraient pas de le mesothélium, du moins euh, euh, avec la, la proportion qu'il est... mm -hmm. euh, y a eu. Il y a un risque à tout. Pas de... La vie est un risque. Ouais. <rire> euh, le plus grand risque qu'on a, c'est qu'on va tous mourir. Ça, on va être 100% <rire> sûr. Ouais. Absolument. Mais, en, en fait, fait l'industrie euh, de l'amiante a pas mal disparu, mais, mais vous avez aussi travaillé à. Euh, à aider l'industrie du soufre. Je pouvez parler un peu de ça? Oui, une fois que j'ai eu quitté le, le dossier de l'amiante, là je suis revenu à ce que je faisais avant, c'est-à-dire sur les, les minéraux, l'aspect et en euh, particulier, euh, j'ai travaillé avec des producteurs canadiens de soufre qui étaient tous des pétroliers, puisque le soufre le produit au Canada est un sous-produit de pétrole, en fait, en pétrole du gaz. Donc, euh, on a travaillé et l'objectif, c'était d'augmenter euh, les exportations de soufre en direction de la Chine, la Chine avait un gros besoin d'acide sulfurique, le soufre ça va produire l'acide sulfurique. Euh, C'est un produit qui est demandé euh, sulfurique dans beaucoup d'industries. Et les Chinois étaient conscients que euh, la manière Produisaient la site sulfurique dont ils avaient besoin était très détrimentale pour euh, l'environnement. Euh, ce qu'ils faisaient, c'est euh, qu'ils en anglais on dit un euh, roasting pyrite, okay, euh, avec des émanations euh, de toutes sortes de produits euh, qui, qui avaient un effet très négatif sur l'environnement et sur le, les personnes qui vivent autour. Donc, euh, une des façon De produire du soufre et de produire des soufreux, c'était de brûler du soufre. Et c'est là où les producteurs canadiens ont, ont eu. C'est quand on fait affaire avec la Chine, il faut s'adapter aux conditions chinoises. Il ne faut pas non. se dire, on, on arrive avec nos euh, techniques nord-américaines, mais il faut que. C'est comme ça, puis c'est pas autrement. ça. Et les Chinois, il faut travailler avec eux. Et les producteurs de soufre, ont très bien compris ça. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont travaillé avec les, euh, les utilisateurs pour les aider à modifier leurs usines. Ils ont investi de l'argent. C'est de l'argent qui euh, peut-être la partie du gain à mais quand on regarde le gain après, ça vaut la peine d'investir. De toute façon, il n'y a pas de retour sans investissement. Il faut dépenser pour faire faut de l'argent. Il faut dépenser pour en faire plus. Il n'y a pas le choix. Donc, euh, ils ont travaillé à faire en sorte que les usines chinoises puissent soit utiliser leur technique à eux ou brûler du soufre. Parce que aussi, les Chinois avaient peur que dès qu'ils passaient au soufre, les prix du soufre montrent et qu'ils soient plus capables de, de, de fonctionner. Donc, il a fallu les rassurer de ce côté-là. C'est ce que les producteurs de soufre canadiens ont fait. Et euh, en l'espace de cinq ans, euh, on est arrivé à. On avait à peine, crois, 100 ou 200 000 tonnes au début. On est arrivé à, alors, à vendre 3 millions de tonnes de soufre par an. Donc, un gros bénéfice. Mais je dois tirer mon chapeau à, à l'industrie du soufre humain, au, aux gens qui étaient responsables à l'époque dans l'industrie du soufre canadien. Euh, ils ont compris que pour gagner, ce n'est pas de vouloir à tout prix imposer les techniques C'est le pays. C'est valable aussi pour les, pour les Européens. Ils doivent aussi s'adapter au pays dans lequel on est. Parce que, par exemple, euh, la production de cuivre qui était nécessaire pour la technique et la production de sites de cuivre, des dizaines, voire des centaines de milliers de personnes dans les mines. Donc, euh, il fallait à tout prix, puis il y avait le charbon, il y a plein de charbon aussi. Donc, euh, on ne peut pas se permettre d'arriver avec une technologie qui va, du jour au lendemain, mettre des, des, des dizaines, des centaines de milliers de personnes à l'apport. Ça pas, surtout dans la télécomarchie. Mm -hmm. Et même ici, c'est la même chose ici. Dès qu'on euh, dès qu'une grosse entreprise coupe plusieurs, milliers, même plusieurs dizaines de milliers d'emplois, ben, on le ressent tout de suite. Bon, en Chine, c'est pareil. Il fallait euh, s'adapter. Et travailler Est-ce que c'est encore euh, une industrie euh, ou une relation forte? Euh, quand on parle pas, du souffle? Je ne l'ai pas suivi. Okay. Une fois que j'ai eu quitté ce domaine-là, je ne l'ai pas suivi. Euh... Je ne peux pas vous dire parce que les... en plus, les gens avec qui je travaillais ils sont tous partis avant votre okay. <rire> okay. Ils ont fait comme moi. Euh... Après ça, ben, je. Ben, former un groupe à Ressources Naturelles Canada euh, qui, dont le but était d'aider les euh, producteurs, les fournisseurs canadiens d'équipements et de services au secteur minier à acquérir de nouveaux marchés, en particulier vers l'Amérique latine et l'Afrique. Et ça, je l'ai fait pendant cinq ans. Euh, J'utilisais un programme euh, du gouvernement fédéral des, des, ministère du, du commerce international, Et qui me permettait, de, dans des foires commerciales, d'avoir des pavillons, de faire des pavillons canadiens. C'est-à-dire je regroupais tous les, les producteurs canadiens, enfin les fournisseurs canadiens, dit, sous un même chapeau. Ils avaient tous le même look en termes de, de leur kiosque. Et je leur fournissais aussi des salles. De, de réunions, pour qu'ils puissent euh, négocier tranquillement avec leurs acheteurs potentiels. Et on faisait des activités pour attirer euh, le plus de monde vers, euh, vers notre pavillon, donc des gens qui, étaient, qui passeraient devant les, les fournisseurs canadiens qui peut-être intéressés par des produits canadiens. Donc, euh, j'ai fait ça, je, je participais à des efforts commerciales au Chili, euh, au Brésil, euh, en, Afrique, en Afrique du Sud. Et euh, c'était une, une activité qui, selon moi, était très rentable, puisque selon les études faites, chaque dollar canadien que le gouvernement mettait dans ses voies commerciales euh, se résultait en 400, 400 dollars de retour sur investissement, c'est-à-dire des 400 dollars de vente pour les, les producteurs canadiens. Donc c'était très rentable Malheureusement, le programme Comme tous les programmes fédéraux euh, euh, S'est arrêté euh, Après cinq ans Il fallait en faire un nouveau Ça a pris trop longtemps euh, J'avais un groupe qui était euh, euh, Fondamentalement, on n'avait plus d'activité Puisqu'on n'avait plus de financement Et euh, Je vais voir mon sous-ministre de Et je lui dit, bon voilà j'ai fait le strict minimum, parce ce qu'il me faut pour pouvoir faire le, le pont entre l'ancien programme et le nouveau qui devrait se venir, s'il y a un an ou autre, quelque chose comme ça. Puis là, il m'a dit, ben, j'ai pas d'argent pour toi. Ça ce qui a déclenché, je suis tout de voir les ressources humaines. Si je prends ma retraite maintenant, qu'est-ce qu que je peux avoir? 2006 ce que je fais. Voilà. <rire> <rire> euh, vous avez travaillé avec quelle, euh, quelles sont des grosses compagnies oh, dans oui, ce projet -là? Je travaillais pour au niveau de travailler avec toutes les grosses compagnies euh, pas, dans les, pas dans les métaux parce que je n'ai pas travaillé dans les métaux okay. avec les minéraux investis, essentiellement pour moi. Donc, il y a eu Shell BP toutes les grosses compagnies euh, enfin, ça c'est toutes des compagnies pour le soufre, des compagnies les, pour la c'était uh, GM Asbestos, Asbestos, uh, l'appui de tout Food Mind. j'ai travaillé aussi avec uh, des compagnies uh, dans le, le sel. Est-ce qu'il y avait aussi des compagnies euh, plutôt euh, d'innovation ou d'ingénierie, comme uh, Hatch ou quelque chose comme ça? Les, ces compagnies-là venaient. Hatch. Okay étaient présents à pratiquement à toutes les fois commerciales mm -hmm. à M. pour vendre un service et euh, ils sont très présents à, à l'étranger. Il y avait aussi euh, Lavalin mais euh, eux, je travaillais pas vraiment hein, parce qu'ils qu venaient là puis, euh, ils voulaient être sous le pavillon canadien c'est pour ça que, que j'avais affaire avec eux mais dans le cadre de mon travail personnel j'ai pas vraiment eu affaire à eux mm -hmm. à, à, il y a, dans ces entrevues-ci, il y a souvent un thème qui ressort, un, un sujet en fait, puis c'est ce, celui de <coughs> des grosses compagnies canadiennes qui ont eu euh, à un moment euh, des succès énormes pour le pays, euh, mais qui aujourd'hui semblent avoir disparu. C'est ou... effectivement le gros problème du secteur minier au Canada à l'heure actuelle, c'est qu'il euh, y a déjà quelques années, euh, le contrôle des grosses compagnies minières est passé à des groupes financiers. Les groupes financiers ne regardent qu'une chose, c'est le retour sur investissement, c'est le rapport. Bon. Et qui n'ont absolument aucune perspective à partir. Donc, euh, ils ont racheté beaucoup de compagnies. Et malheureusement, beaucoup de ces compagnies euh, qu'ils ont rachetées ont disparu. Parce qu'une fois que le rendement n'est pas suffisant pour eux, ce qui par exemple serait le cas un petit peu à l'heure actuelle. Du coût des, des, des métaux en particulier, mais de tout tout ce qui est ressources minérales qui sont en train de tomber, euh, ben là ça n'intéresse plus du tout les financiers. Donc euh, ils se désinvestissent de tout ça. Et, et à l'heure actuelle, un autre désinvestissement, c'est euh, le charbon. Et là c'est pareil, c'est le financier qui sort du charbon, c'est les banques, c'est tous les groupes, euh, les, les grosses. Euh, de retraite, des choses comme ça, du, sens, du charbon. Ce qui fait que le charbon, euh, dans peu de temps, va continuer à enfin, va, va, va, va mourir. Il va, il va suivre probablement. Non, je n'en suis pas sûr. Personnellement, je pense qu'au point de vue technologique, il y a moyen de, de sauvegarder l'utilisation du charbon euh, en trouvant des utilisations au CO2 qui est produit. Euh, et, et je, je crois que techniquement, c'est possible. La seule chose, c'est, euh, dans l'état actuel de, de la société, est-ce que c'est quelque chose qui, qui se serait acceptable, je pense, pour À l'heure actuelle, on a tendance à, à vouloir éliminer, plutôt qu'à vouloir trouver des solutions pour, pour continuer d'utiliser. Euh, c'est comme quand on regarde la, la crise du pétrole en, en, en 72. Euh, ça a été créé par des journalistes qui... Euh, ils ne pas du tout ce que le mot réserve en termes euh, lignés voulait dire. Donc, eux, ils ont pris ce qui était déclaré comme réserve par les compagnies, puis ils ont calculé la consommation annuelle, puis ils ont dit bon, ben voilà, ça va prendre tant de temps pour mettre ces réserves à zéro. Ce qu'ils oublient, c'est que en termes de ré les réserves évoluent sans arrêt. Il y a toujours l'exploration, donc on fait toujours. Et en fin de compte, on a plus de réserves maintenant qu'on en avait mm -hmm. au moment de la de 70. Sur ce sujet, euh, si je vous pose la question, est-ce que vous pensez qu'il y, y a un disconnect entre euh, les ressources naturelles, ces industries-là, et le peuple, incluant les médias? Oui, c un, oui il y a définitivement un disconnect euh, qui, en fin de compte, depuis les, ces dernières années, l'Afrique a augmenté. Du euh, temps où j'étais à la commission géologique, euh, j'ai... Aussi impliqué euh, avec tout ce qui est avec vos communications. Et j'ai eu plusieurs entrevues avec des journalistes. Quand je voyais ce qui était écrit par rapport à ce que j'avais dit, c'est pas de l'information, c'est de la désinformation. Et ça m'a fait conquérir. Il euh, y a aussi, et je ne vais pas en mettre non plus blâme entièrement sur les journalistes, les scientifiques ont aussi un petit peu une partie du plan dans le sens où euh, ce sont de très mauvais communicateurs Et euh, souvent, ils disent, ben, « Moi, je fais cette recherche, ça fait dix ans que je fais cette recherche, puis euh, oui d'accord, mais qu sont, à quoi ça sert ?» Ils ne sont pas capables de d'exprimer. Et euh, pour certains, euh, la recherche fondamentale n'est pas nécessaire, c'est pas... Toujours pour peut l'explorer. Okay. Euh, pourquoi on l'a fait Un des exemples que je donne, c'est la dérive des continents. Quand Alfred Wegener a parlé de la dérive des continents, c'était au début du XXe siècle. Ce n'est qu'à la mi, à la moitié du XXe siècle, qu'on a finalement admis que c'était possible. Avant, on considérait que les continents étaient fixes. Donc euh, les scientifiques ont leur part de responsabilité. C'est pour ça qu'à la, la commission géologique, on avait un groupe qui s'occupait justement d'essayer de, de publiciser, de rendre, pas publiciser, de rendre plus accessible au public les résultats de la recherche. Et euh, on s'est aperçu que c'était très difficile à faire. Mmh. Très difficile à faire, toujours pour la même chose, parce que euh, dès que ça sort du milieu scientifique, c'est déformé. Euh, je ne veux pas dire que tous les, scientifiques, tous les journalistes scientifiques sont, sont malhonnêtes, mais euh, ils doivent répondre aux demandes de notre patron. Qui est, parler, on parle de tout ce qui peut être sensationnel. Or, dans certains cas, euh, c'est à l'inverse. Ça va à l'inverse de ce que la population pense. Quand on va contre la population, contre le, ce que la population pense, ben, automatiquement c'est euh, pas repris par euh, et moi je me rappelle quand j'allais dans des euh, des foires scientifiques parce que souvent je suis allé on m'a demandé d'aller dans des écoles de, de la région d'ottawa pour faire des, être jury membre d'un jury pour des foires scientifiques euh, dans des écoles et euh, j'étais effaré des étudiants qui me disaient mais à quoi ça sert la recherche, la, la recherche fondamentale ça sert à rien c'est simplement par pur hasard qu'on est donc euh, non Recherche fondamentale, euh, d'abord, tout, tout ce qu'on a aujourd'hui, la caméra, les enregistreurs, tout ça, les fameux téléphones, s'il n'y avait pas eu de la recherche fondamentale, vous n'auriez jamais eu tout ça. Pas, il, faut, il faut dissocier la recherche fondamentale de la recherche appliquée. La recherche appliquée va chercher dans la recherche fondamentale des, des choses qui peuvent les intéresser. Que les scientifiques qui ont fait la recherche fondamentale n'ont pas un esprit formé pour ce genre de choses. Par contre, les, les scientifiques qui font de la recherche euh, appliquée, eux, ils ont une autre mentalité d'esprit. C'est pour ça qu'ils vont chercher des, des idées, des concepts dans la recherche fondamentale et qu'ils l'appliquent. Si vous coupez la recherche fondamentale, au d'un moment, il n'y aura plus rien pour alimenter la recherche appliquée. Euh, donc, moi, personnellement, je considère que, pour toute société, puis on peut regarder les, les anciennes sociétés, c'est un chose. Il y a deux moteurs principaux. C'est la recherche, les sciences et les arts, Parce que pour moi, ce sont les deux expressions de la créativité. Sans créativité, on avance. Donc, à partir du moment où on coupe cette créativité, on va, rester on va faire du surplace puis on va régresser automatiquement. Et malheureusement, je ne peux pas dire qu'aujourd'hui, on se trouve dans la situation la plus favorable. Je ne C'est pas pessimiste. <rire> donc, euh, mon expérience euh, au cours des 30 dernières années fait que euh, ça peut être pas tout à fait dans le bon sens. <coughs> Alors, une question euh, ici euh, qui semble peut-être générale. Euh, mais c'est vraiment, il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est vraiment une question de, dans votre opinion. Alors, euh, dans ton opinion, lorsqu'on parle de l'histoire des ressources naturelles au Canada, y a-t-il certains euh, événements ou personnes, inventions, désastres, quoi que ce soit vraiment, euh, qui semblent très importants à mentionner, d'après vous? Ouais. Disons, pour moi, les jours on en a parlé. Et deux événements euh, importants, euh, c'est premièrement, je dirais, demande euh, de support, d'appui vers la recherche. Ça, c'est quelque chose qui est, le, qui est à voir la taille de la commission géologique aujourd'hui. Ça n'a rien à voir avec euh, la commission géologique euh, du passé. Et la raison, c'est qu'on pense qu'on connaît tout, c'est faux. Rien que mon expérience de terrain me montre que, par exemple, j'ai, dans le cadre d'un programme, il y a longtemps, d'un programme canadien sur euh, l'identification de sites potentiels pour euh, se débarrasser de substances radioactives, euh, j'avais fait une carte géologique de, euh, qui était à cheval sur l'Ontario et le euh, Québec. Donc, je me suis servi des données. Donc, on voyait qu'il y avait des interprétations différentes. Et même maintenant, par rapport à ce que moi j'ai fait, les interprétations ont changé. Donc, dire qu'on sait tout, c'est faux. On est loin de savoir tout. Ça, mais, euh, et euh, je suis sûr qu'il y a certaines théories qu'on sera obligé de connaître en tout le C'est pas parce qu'une théorie a été acceptée pendant euh, 50 ans que ça veut dire qu'elle est euh, absolue. absolument. On, on a des vrais exemples aussi. C'est ça. Et euh, moi, je, je trouve que de ce côté-là, il y a vraiment un manque au niveau de, du gouvernement canadien, surtout de, de, de cette, cette attitude canadienne que je, je n'aime trop, de dire si les Américains ne le font pas, ce n'est pas la peine de le faire. S'ils le font, on n'a pas besoin de le faire parce qu'ils le font. Euh, je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce genre de choses. On, on peut-être, on suit un peu trop. C'est ça, on, on suit un peu trop. Dans l'innovation, il ne faut pas suivre. Il mm -hmm. faut être leader. de okay. On l'est, les, les Canadiens sont leaders dans certains domaines. Euh, on l'est encore, entre guillemets, euh, dans ce qui est du secteur parce il y a quand même encore une partie de ce qui, qui est là. Mais euh, on est en train de se faire supplanter. Il ne faut jamais s'endormir sur ces domaines l'autre chose que je considère, on en a parlé aussi, c'est que les compagnies canadiennes qui disparaissent. Donc là aussi, il y a une présence euh, moindre sur le sol canadien, une présence moindre à l'international. Quand, euh, dans les années 90 c'est 2000, les compagnies canadiennes étaient partout, parce que les compagnies minières partout. Elles étaient renommées, les Il y a eu des, euh, comme je dis, des, des, des achats faits par des, euh, des financiers. Euh, il y a aussi dis, malheureusement quelques euh, catastrophes qui ont changé les choses. Comme le dernier annoncle, entendu parler. Barrage euh, et, euh, euh, ah. le, le des barrages de retenue pour les eaux qui sortent des, qui ont cédé. C'est mm -hmm. euh, une conséquence. Ça, euh, ça c'est un aspect très négatif. Une des choses aussi que les compagnies. Euh, pour oublier c'est que dans ce temps les compagnies aussi étaient euh, surtout dans le domaine de c'était les Anglais, c'était des Anglais américains. Ils avaient une approche très différente des Canadiens. Et il euh, y a eu aussi beaucoup d'erreurs faites avec les autochtones. Euh, moi je vais vous dire, euh, je suis de l'extérieur. Je suis né en France. Je suis dans 70 ans au Canada. Je suis allé euh, en 82 dans le nord de l'Ontario et j'ai traversé des réserves autochtones. Je n'en revenais pas. Je dire que j'étais dans un pays où encore on traitait les autochtones comme des moindres. Euh, je ne sais pas, c'est c'est quelque chose qui est important. Vous voyez, on me mais de toute façon, ne les rien, ils ne font que boire avec nous, ils boivent parce qu'on leur donnait. » On les mettait dans une situation où ils n'avaient rien d'autre à faire. On leur donnait pas de travail. Par contre, on leur fournissait plein de choses gratuites. dans donnaient Qu'est-ce que vous voulez que c'est dans la face? Donc, n'était certainement pas la solution que je voulais dans les réseaux. Heureusement, maintenant, ça commence à, à changer. Euh, J'espère que ce sera pour le mieux, parce qu'en fin de compte, dans l'Arctique, dans le Nord, c'est plutôt les autochtones qui se situent le, le futur du secteur du Et dans beaucoup de pays d'ailleurs, les autochtones euh, ont leur mot à dire, ils devraient avoir leur mot à dire sur les, les ressources, mm -hmm. comment ces ressources sont exploitées. Mais, il faut que nos gouvernements fassent preuve aussi de responsabilité. Des fois, euh, on pas trop responsable. Il y a des lobbies très importants des, des, qui existent, font que ça va. Alors, il y en a qui pourront dire oui, le comité de l'amiante a été très important. Oui, bien a euh, Pour moi, qui suis pas de l'industrie de l'amiante, je suis venu d'un lieu tout à fait différent. Euh, on analyse la situation de très différente. C'est pas l'industrie avec ses responsabilités, mais c'est un problème de, de travail qui existait non seulement dans l'industrie de en l'amiante. OK. Alors, euh, une autre question plutôt euh, sociale. Euh, la présence euh, des femmes, euh, c'était comment pendant votre, euh, à travers votre carrière? Quand j'ai commencé, il y avait relativement peu de femmes. Euh, à l'université, il y avait quelques professeurs, quelques assistantes qui étaient euh, des femmes. Euh, quand je suis arrivé à Ottawa, il y avait très peu de femmes. Dans le milieu où j'étais, d'abord c'est un milieu très british, très anglais, l'Angleterre. Euh, au cours des années, ça a changé. Moi, personnellement, euh, la première personne que j'ai euh, Embauché de façon permanente, c'était une femme, qui sortait de l'université Laval. J'ai embauché d'autres femmes après, tout au long de ma carrière, et j'ai surtout aussi euh, beaucoup utilisé de, de femmes en tant qu'étudiantes d'été qui n'aient travaillé avec nous. Mais j'ai utilisé les hommes aussi, il ne faut pas non plus... Euh, en général. Moi, j'ai pour principe, je vais chercher les meilleurs, peu importe le, le sexe peu importe la race, c'est le meilleur, la meilleure personne. Euh, je me rappelle, j'ai souvent cherché des étudiants à Sherbrooke, l'Université de Sherbrooke, et une année, j'avais quatre postes euh, à pourvoir, et il euh, y a un étudiant qui était venu, qui avait participé à, aux entrevues, puis je l'avais éliminé. C'était soi-disant quelqu'un de très brillant, il avait d'excellentes de, notes, mais... Lors de l'entrevue, euh, je l'ai trouvé très, très quelconque et, non, j'aimais pas son attitude. Euh, donc, je l'avais éliminé. Puis, au bout d'un moment, j'étais à l'hôtel, euh, l'université m'appelle, puis il m'a dit, oui, mais vous avez, vous avez interviewé cet étudiant, il a une très bonne note, comment ça se fait, vous l'avez pas pris. J'ai dit, écoutez, je l'ai pas pris parce que, pour moi, il ne satisfait pas mes, mes critères. Oui, mais regardez, il a pas de, il a pas d'offre. Écoutez, la seule chose que je peux faire, c'est euh, pour une, pour un des postes qui, que je n'ai pas comblé, j'en avais deux que j'avais pas comblé, c'est aller voir auprès euh, de la personne du chercheur avec qui cette personne travaillerait, si euh, il, il accepterait de le prendre. J'ai dit, moi, je ne dirais, euh, au scientifique, je lui dirais exactement que moi je pense euh, donc ils me disent d'accord puis là je suis allé euh, j'ai contacté le, le chercheur à, à Ottawa et puis euh, je lui ai expliqué puis c'était quelqu'un qui voulait à tout prix avoir quelqu'un donc il a voulu, l'a pris ben, il a regretté de l'avoir pris <rire> c'est tout euh, moi euh, de tous les étudiants que j'ai eu et qui ont travaillé avec moi euh, j'ai il n'y en a aucun, je dis bien aucun, euh, desquels je n'ai pas été satisfait. J'ai toujours été satisfait. Euh, j'ai même eu un étudiant, puis pour lui, dormir, c'était une perte de temps. Il dormait trois heures par nuit. Euh, Quelqu'un d'excessivement dynamique. Euh, D'ailleurs, je serais curieux de savoir ce qui est devenu depuis, mais enfin bon, ça je ne le saurais peut-être jamais. Euh, mais tous les étudiants que j'ai eus, c'était des étudiants qui étaient vraiment... Euh, Commis à leur travail, qui euh, voulaient toujours donner le meilleur d'eux-mêmes. Et ça, c'est peu importe le sexe, que ce soit un homme ou une femme. Euh... Il y en avait deux, on avait deux étudiants, d'ailleurs, c'est assez intéressant parce qu'à l'époque, je partageais, parce que du temps, je faisais de la sismique réfraction. Je partageais mon, euh, mon bureau avec un collègue. Moi, je m'occupais de tout ce qui était au sud du 60e, lui, il s'occupait de tout ce qui était au nord du 60e puis on avait deux étudiants, un de, de McGill, c'était un francophone, et l'autre de Memorial de Terre-Neuve. Et mmh. vraiment, c'était deux étudiants extraordinaires qui étaient en préparation de maîtrise. Et à l'époque, on avait un programme où on pouvait éventuellement garder des étudiants et leur permettre d'aller finir leurs études euh, avant de, de devenir employés permanents. Et quand on a voulu proposer ces deux étudiants-là pour les garder, euh, notre gestion, qui était des Anglais d'Angleterre, nous ont dit non. Il n'y a pas un Canadien qui est assez bon pour euh, faire ça. Et ça, c'est une des choses que j'ai vraiment euh, regretté beaucoup, j'espère Je que ça a changé, mais on allait de l'autre côté de l'Atlantique pour y chercher des scientifiques, oui. et même des techniciens. Et ça, je... non. Euh, et même dans les années 80, on, on traitait encore, j'ai vu des lettres de recommandations écrites par des professeurs d'université euh, anglaise, vis-à-vis de candidats, euh, c'est comme s'ils venaient dans le Canada du euh, 19e siècle. Ouais. Et c'était, moi, j'étais vraiment dépassé par ça, je disais, mais voyons voir... Parlait encore de, de peuples sauvages, de euh, les, les trappeurs, et... vraiment. Mais, <rire> mais vous savez, les, les livres d'école, moi j'ai mon fils était à l'école ici, au Canada, il est arrivé ici, il avait trois ans et demi, et je me rappelle certains de ses livres où on parlait des autochtones en tant que des sauvages. Oui. C'était écrit sauvage dans, ouais. livre, dans les années 80. Vraiment. Ah bon. <rire> ouais. Mais je veux dire, il y, a, il y, a encore, il y avait encore, depuis, euh, ça fait pas longtemps, il y avait certaines lois qui s'appelaient encore, euh, euh, qui avaient encore le mot sauvage oui, c est, c est... dans les lois et les règlements. Ouais. Qui c'est qui était le plus sauvage des <rire> deux? <demander> ouais. Ça des fois. <rire> <rire> c'est vrai. Alors, euh, juste deux dernières questions pour, pour, euh, pour terminer l'entrevue. Première, c'est si vous deviez euh, donner un, un mot d'avis. Euh, on, on parlait justement d'étudiants. Alors, euh, quelqu'un de plus jeune, comme un étudiant, Qu'est-ce que vous leur diriez de la vie au sujet de leur vie future, de leur vie professionnelle? D'abord, une chose, c'est qu'il ne faut, euh, faut jamais abandonner, il faut être persistant. Euh, moi, si j'ai un conseil à donner à jeunes aujourd'hui, c'est aussi prendre le temps de bien apprendre votre travail. D'école, ça c'est une chose. Je prends, c'est donner de bien apprendre à l'école. Mais prenez le temps de bien apprendre votre travail. Euh, obtenu, lorsque l'on obtient des postes hauts placés très tôt dans sa carrière croyez-moi, le reste de votre carrière professionnelle va devenir très long et en fin de compte va être très dé démotivant mm -hmm. euh, si vous avez un poste de, de directeur général euh, euh, ou même de, de président alors que vous êtes dans la trentaine il vous reste encore euh, un bon 30 ans à faire oui. ben, 30 ans au même niveau, là c'est long il faut toujours augmenter les défis les uns après les autres, de manière à... Il faut avoir un petit peu un cheminement de carrière, il faut savoir un petit peu ce que l'on veut dans la vie, mais il faut savoir être capable de s'adapter aux conditions. Comme par exemple, dans mon cas à moi, j'ai eu l'occasion de venir au Canada. Euh, ça a eu une grosse influence sur ma carrière. Si j'étais resté en France, je n'aurais certainement pas eu la même carrière que j'ai eu ici. Certainement pas, parce que l'avantage, c'est qu'ici, on donne la chance aux gens. En France, c'est, euh, à mon avis, c puis c'est pas que la France, c'est comme ça, c'est trop, c'est des silos. Puis passer d'un silo à l'autre, c'est impossible. C'est un peu comme euh, le système indien, quasiment. Un peu plus comme un système... Euh, t es, t es, t es né dans un, euh, dans un certain domaine, un certain... Euh, oui, c'est ben pas une histoire de. C'est pas relié à être né, c'est en fonction des études que l'on fait. Et le problème que j'ai okay. ici, c'est que les études que l'on fait sont trop spécialisées, très tôt, mmh. trop tôt, selon moi. Moi, je me rappelle quand mon fils était au, euh, au secondaire. On lui donne le choix à un moment, est-ce qu'il veut faire de la chimie ou est-ce qu'il veut faire autre chose, et parmi les autres choses, c'était la clavigraphie. Ok Voyons euh, oui, voir. La chimie, important. Lui, bien entendu, a choisi le, ce qui considérait le plus facile, c'est-à-dire la, clav la clavigraphie. Mais bon, euh, moi, je trouvais ça absolument ridicule. Ridicule, euh, c'est pas comme ça qu'on va avoir des gens qui sont capables de s'adapter aux situations. Et, et quand on parle aujourd'hui euh, que les gens ne doivent pas rester plus de deux ans dans le même poste, je trouve ça ridicule. Parce que dans certains cas, oui. C'est possible. Mais dans bien des cas, ça prend plus de deux ans d'expérience avant de vraiment être capable d'être productif dans, ce, dans, dans le métier où on est. Vous restez deux ans ou moins, ce qui se passe, c'est que vous... vos erreurs n'ont jamais le temps de vous rattraper. OK Mais ceux qui, sont, qui passent derrière vous, ils doivent ramasser les morceaux. Et... Euh, moi, je, je, je déplore un petit peu, euh, cest le système de société qui est comme ça. On veut toujours gagner plus. Quand je vois qu'on donnait à des, euh, des, euh, des jeunes qui sortaient de l'université des salaires similaires à ce qu'un professionnel avait en fin de carrière, ben je m'excuse, mais c'est tout à fait normal. Euh, on doit payer correctement non, on ne doit pas donner des salaires de fin de carrière à quelqu'un qui commence. D'abord parce qu'on lui, on lui envoie le mauvais message. On lui envoie le message que bon, ben, il peut toujours demander plus, il y en aura plus. C'est pas le cas parce que c'est là où justement où on a des gros problèmes, c'est que lorsqu'on offre des salaires de fin de carrière à des, des jeunes entrants, on okay, ben, on peut plus les augmenter au bout parce que tous ces salaires-là sont réglementés. c'est okay, surtout les salaires des professionnels. Donc on donc, ils n'ont plus d'augmentation, donc ils se frustrent. Ils sont pas capables de pouvoir rester, non. puis ils veulent plus rester. Parce Là, il n'y a plus d'ambition. Il n'y a plus, c'est ça. Ouais. Okay. Et, et ça, je, je trouve que le, le système, euh, aujourd'hui, doit, doit changer de ce côté-là. Et, et, et ça commence avec l'école. Ça commence avec l'école parce que, par exemple, euh, moi, je trouve personnellement, bon, je suis passé par l'université, ce serait aujourd'hui, je ne passerai plus par l'université. Aujourd'hui, je ferai du technique et probablement je ferai de la mécanique. Euh, je trouve qu'aujourd'hui, on forme beaucoup trop de jeunes dans des domaines où il n'y a absolument aucun travail. En particulier, les sciences sociales. C'est un des domaines qui, moi, me, me révolte. Euh, on n'a pas besoin de former autant de gens en sciences sociales. Euh, on n'a pas besoin de former... Autant de diplômés universitaires. On a besoin de gens qui sont capables de travailler euh, avec leurs mains. Mm -hmm. euh, donc, euh, non, il va falloir revoir, il faudrait revoir, je ne sais pas si là ça se fera, mais il faudrait revoir le système au complet et favoriser un petit peu plus les, euh, les filières techniques au dépens des filières académiques. Évidemment, les universités, et surtout ici, la manière dont elles sont financées, euh, se révolteront contre ce système-là, c'est sûr. Mais il euh, faut savoir ce que l'on veut. Parce que, euh, oui, avoir euh, des, des centaines d'étudiants, voire même des milliers d'étudiants dans des, des filières sociales, euh, okay, les, univers les universités, ils euh, ont de l'argent, tout le monde est content. Mais qu'est-ce qu'on fait On fait des mécontents après, parce qu'on a des gens qui ne sont pas capables de se trouver un travail, puis qui, à cause justement des spécialisations un peu trop... Euh, euh, trop tôt qu'ils ont, euh, ils ne sont pas capables de passer d'un domaine à l'autre. Là, on est obligé de dépenser beaucoup d'argent pour les reformer. Alors que, pour moi, si on donne une formation aussi large que possible, euh, très tôt, mm -hmm. à ce moment-là, on favorisera le passage de l'un à l'autre, comme moi je l'ai fait. Euh, moi, je, je, c'est sur mon éducation, sur ma formation, c'est ça qui m'a permis de pouvoir faire tous les différents postes que j'ai eu, et puis dans des domaines très différents les uns des autres. Ouais. Mais aussi, on m'a donné la chance mm -hmm. euh, de montrer ce que j'étais capable de faire. Ça je trouve que le, le système québécois est un peu mieux pour ça, dans le sens que tu as ton secondaire, mais ensuite tu le qui, euh, qui commence un, un année plus jeune qu'université. Je ne euh, connais pas le système euh, ouais, québécois. Pense, mais la grosse différence, c'est que ça coûte euh, une fraction de ce que université coûte. Euh, et de long, on peut commencer à spécialiser, mais euh, comme plusieurs, plusieurs universitaires, euh, s'ils réalisent que ce n'est pas ce qu'ils veulent faire, euh, c'est beaucoup plus facile de changer. Oui. Et... Moi, c'est avoir le plus notre base est large, le plus on a de chance mm -hmm. de pouvoir s'adapter dans la vie. Parce on n'arrête pas de nous dire que le, maintenant les gens vont avoir, euh, je sais plus combien de, de postes. Avant, pas, ouais. Oui, mais on leur donne pas les moyens de le faire. C'est ça le problème. Donnons-leur les moyens à ce moment-là, on verra quoi. On, euh, on aura des résultats. Et en plus. Euh, on parle de, du chômage, mais quand on voit les. les c'est pas des, des. Quelques milliers, c'est quelques centaines de milliers d'emplois qui sont non. Euh, il n'y a personne dedans, qui sont disponibles, mais il n'y a personne qui veut travailler là-dedans. Il y a des questions peut-être à se poser de ce côté-là aussi. évidemment, ouais. tout le monde ne veut pas gagner un, un salaire euh, du top. Tout le monde voudrait. La, je dirais que c'est la faute aussi de, de, de, de ma génération. On est allé à l'université, puis on veut à tout prix que nos enfants aillent à l'université. Euh, il y a d'autres façons de, de vivre sa vie. Euh, on n'est pas obligé d'aller à l'université. On peut faire des études qui sont euh, autres, et qui vont être aussi gratifiantes que de passer par l'université, probablement même plus gratifiantes. Euh, mais bon, ça c'est mon point de vue. <rire> Dernière chose, euh, dans votre carrière, ce serait quoi euh, le, le moment ou l'accomplissement euh, dont vous êtes le plus fier? C'est très difficile parce que, disons que, je vais euh, peut-être passer pour, euh, euh, comment dire, une personne euh, très égocentrique, mais, je suis, dans l'ensemble, je suis très satisfait de tout ce que j'ai fait dans, la, dans ma carrière. J'ai eu des, des résultats positifs dans, dans tous les domaines. Euh, tout ce qui m'ont euh, apporté à moi beaucoup de satisfaction. Euh, c'est sûr que d'un point de vue, si je regarde d'un point de vue euh, la complexité du dossier, c'est définitivement le dossier de la miande qui a été le, le plus complexe à gérer. Euh, mais tout ce que j'ai fait, quand j'ai fait de la recherche fondamentale, euh, quand j'ai fait la dérive des continents, l'application de la dérive des continents au, au paléozoïque et au protéozoïque, euh, je suis très satisfait de ce que j'ai fait là. Euh, quand j'étais euh, en, en sismique, euh, pareil, très satisfait de tout ce que j'ai fait. Je regardais, justement, en préparant un petit peu l'entrevue, je regardais toutes les. les les expériences que j'ai fait au cours des années, j'en revenais pas, il y en avait que j'ai oublié. Oui. Euh, comme je dis, il y a rien dont je ne suis pas euh, fier de, de, de, des résultats obtenus. Euh, la seule chose, c'est dans certains cas ça pourrait être mieux, ça peut toujours être mieux, mais ça peut être pire aussi. Alors, pas non plus en demander trop. Oui. Euh, Merci. Est-ce que vous avez euh, quelque chose à rajouter? Ben Non, parce que vous me l'avez fait rajouter avant, ce si que je voulais dire. Ah, okay. <rire> C'était sur le le, sur le conseil pour les jeunes euh, de, okay. de, de vraiment euh, prendre le temps d'apprendre. Euh, ne pas vouloir monter trop... Trop vite. Trop euh, haut, trop vite. <rire> ben, trop, trop vite. Ouais. Euh, donc, euh, voilà. Il ne faut pas oublier, on a une vie ouais. à vivre. Euh, aujourd'hui vous avez, vous les jeunes avez quand même euh, plus de facilité que nous on avait même si il y a la difficulté de, de travail mais je pense qu'une grosse partie de la difficulté de, de trouver un emploi est liée au fait qu'on a trop de personnes qui ont les mêmes diplômes euh, donc à ce moment là le, le nombre de postes est limité mais euh, puis il faut surtout pas avoir peur des défis. Et il faut prendre tout, tout emploi comme un défi, et démontrer qu'on est le meilleur dans ce, dans ce, ce, ce poste-là, qu'on est capable de satisfaire les, les besoins de, de l'organisation pour laquelle on travaille, euh, qu'on n'est un, un, qu pas un, une personne qui travaille tout seul, parce qu'à l'heure actuelle, tout travail se fait en équipe il n'y a pratiquement plus de travail euh, individuel. Même au niveau de la recherche scientifique, ce sont des euh, des équipes maintenant. Euh, surtout euh, dans le domaine géologie euh, et géophysique. Ouais, absolument. Euh, de plus en plus, on intègre la géologie et la géophysique ensemble, donc euh, personne ne peut être un spécialiste dans tout. Donc, euh, on met plusieurs spécialistes ensemble. Et là, il faut apprendre à travailler en équipe. Ça, c'est très important d'être de, de, capable de de travailler en équipe. Euh, je ne dis pas avoir, pas avoir peur des défis, euh, euh, ne pas se sous-estimer, mais ben pas non plus se surestimer. Mm -hmm. C'est très important de ne pas se surestimer. Parce que si vous acceptez un poste qui euh, disons qu est au-dessus de vos capacités, très vite, vous allez euh, le ressentir. Pas pour le mieux pour vous. <rire> C'est mm -hmm. ça le problème. voilà. Euh... Enfin, C'est à peu près tout ce que j'ai à dire. <rire> Alors. Ben, merci beaucoup. Y'a pas de quoi.